Bienvenue dans votre chaîne des mathématiques. C'est votre chaîne. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, abonnez-vous. Activez votre cloche de notification afin qu'à chaque fois que nous mettons des vidéos en ligne, que vous soyez informé. Partagez pour que d'autres en profitent avec vous mathématiquement. Commentez, critiquez pour l'amélioration, de cette chaîne et de la science mathématique. Je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour appréhender l'objet de cette vidéo. Bonne. Euh, dans cette vidéo, nous allons parler de sur la transposée d'une matrice. Euh, ou bien transposition d'une matrice. Nous allons donner quelques exemples, et puis euh, nous allons définir une matrice euh, l'adjointe d'une matrice. Nous allons aussi euh, euh, parler de matrice euh, symétrique, de matrice antisymétrique. Nous allons parler de matrice hermitienne, de matrice anti euh, à base de l'opération conjuguée. Alors sans tarder, qu'est-ce qu'une, qu'est-ce que l'opération? On va parler de transposer ou transposition, transposer d'une matrice. L'opération transposée d'une matrice. Alors donc je vais prendre soit A une matrice de format euh, une matrice Aij, euh, i matrice rectangulaire i compris entre 1 et 1, et j est compris entre 1 et m. Ça c'est une ça, dans l'ensemble des matrices d'ordre m euh, de format n m, et les coefficients sont dans k. Ça c'est une matrice et alors on appelle transposée donc la transposée la transposée euh, de A est notée la transposée de A est notée euh, TA ou bien aussi euh, on note euh, A, comme ça, T, c'est la même chose. Et la matrice, c'est la matrice euh, définie de cette manière, de format, euh, la matrice transposée là, c'est la matrice euh, définie par définie, euh, définie par euh, A transposée, transposée de A, il n'y a rien d'autre qu'une matrice qui va s'écrire ici comme JI. L'indice le, le, le, a varié. Maintenant, c'est JI. Et J devient l'indice de vie. J varie de 1 jusqu'à n Et le I varie de 1 jusqu'à N. Et ça, c'est une matrice qui est dans l'ensemble des matrices M, N. Et les coefficients sont dans K. Donc, la transposée d'une matrice, c'est une opération qui fait de telle sorte que les lignes les lignes deviennent les colonnes et les colonnes deviennent les lignes. I est venu à la place de J et J est venu à la place de I. Donc, c'est l'opération où les lignes dans laquelle les lignes deviennent les colonnes et les colonnes deviennent les lignes. Donc, euh, euh, la matrice A était de format, euh, de format n M, et la transposée A était de format n, n, et la transposée de A devient de format MN. Euh, voilà euh, l'opération transposée. Et en exemple, après une définition, il faut un exemple. Je donne cette matrice-là ah, c'est cette matrice. 1, 2, 3, 0, 0, moins 1, 2, euh, euh, et puis 1. Ça, c'est une matrice. Et c'est une matrice de quel format Le format de cette matrice, c'est une matrice de 2 lignes et 1, 2, 3, 4. 4, 4 colonnes. Donc ici, cette matrice qui est ici est de format 2, 2, 4. 2 lignes. Quatre colonnes. Maintenant, on va prendre transposer, l'opération transposée de A. Les lignes deviennent les colonnes. Ça, c'est une ligne. Ça doit devenir une colonne. Donc, la première ligne devient la première colonne de 3 Et ici, l'opération qui est ici, la deuxième la deuxième ligne devient la deuxième colonne. Moins un, deux. Et voilà, nous voyons que cette matrice qu'on a ici, là c'est une matrice de quel format C'est une format, maintenant, 4, 2. Donc, le format de la matrice qui est ici a été inversé. Les lignes deviennent les colonnes, les colonnes deviennent des, des lignes. Voilà, c'est ça, la transposée. Voilà, euh, Alors, donc, lorsque nous avons une matrice, si j'ai une matrice qui se... qui qui se présente à IJ, I allant de 1 à M, J allant de 1 à M, vous voyez que les coefficients-là sont dans K, je prends les coefficients-là dans, dans, dans C. Voilà, les coefficients sont complexes. Le K est égal à C. On définit cette opération tout à l'heure. Dans la, le, la, prochaine vidéo, nous avons, la, la précédente vidéo, nous avons défini euh, le conjugué. Je peux définir le conjugué de la matrice euh, euh, A. Ah. Si c'est dans C, je peux prendre la matrice conjuguée. Et je peux prendre euh, le conjugué et je prends euh, la transposée du conjugué. Je prends le conjugué, je prends la matrice là. Au lieu de l'autre, je, euh, je prends conjugué, je prends transposé et je prends le conjugué de transposer. Donc je transposais de cette matrice, je pense au conjugué et j'ai défini une matrice qui est appelée matrice qui est appelée matrice qui appelle la transconjuguée. C'est la transconjuguée. Transconjuguée la transconjuguée de la matrice A. La transconjuguée de, de A. Donc la, la transconjuguée de A, c'est quoi c'est la transposée prend, le conjugué de la, de, la, de, de la transposée de cette matrice là. Voilà. Ou bien on l'appelle aussi ça l'adjointe. Euh, l'adjointe adjointe la matrice adjointe voilà, de, de A. L'adjointe de, de A. Ou transconjugué, c'est la, la même opération. Donc euh, on peut aussi euh, parler de la matrice, euh, L'autre, je peux donner A, cette matrice là, je peux donner A sous la forme euh, de cette matrice 5I et je peux avoir ici euh, euh, 3 et puis euh, 2I, je peux avoir la matrice A de cette forme, je peux prendre euh, le conjugué de cette matrice ou bien transposer de cette matrice je peux donc, transposer de cette matrice, ça c'est égal à quoi Les lignes deviennent les colonnes. Ça c'est une ligne, ça devient la colonne. La première ligne devient la colonne. Et euh, ici j'ai quoi euh, La deuxième ligne devient la, la deuxième colonne. Et je prends euh, le, euh, le conjugué de ça. Le conjugué de ça. Ça ça me donne quoi Ça ça me donne ici euh, le conjugué de ça, comme 5. Euh, 3, ici moins i, et puis moins 2i. Et ce que je viens d'obtenir là, cette matrice, c'est la transconjuguée de euh, la matrice A. Donc, le, le, le conjugué de transposé de A, c'est la transconjuguée, ou l'adjointe de la matrice A. On peut aussi définir une matrice symétrique. Alors, une matrice est dite symétrique, quand euh, alors, A, bon, euh, on, peut, on peut rassembler ces éléments-là. Une matrice est symétrique. Donc, A est une matrice symétrique. A est symétrique. Euh, lorsque, si seulement si, euh, transposé de A est égal à A. lui. Donc, une matrice, quand on prend sa transposée, on trouve A, la matrice est éditeur symétrique. A est antisymétrique. La matrice A est antisymétrique. Antisymétrique. Si seulement si je prends transposé de A, ça me donne moins A. Je prends transposé de A égale à moins A. Voilà. Alors donc ici, euh, si je prends pour toute matrice, dans l'ensemble des matrices, pour toute matrice A, dans l'ensemble des matrices. Euh, euh, je peux, je peux euh, écrire A là, la matrice A, je peux l'écrire comme A plus transposé de A. Comme ça, je retranche transposé encore de A, je n'ai rien fait. Et je fais ici plus A, et sur 2. Parce que là, j'aurai ici A transposé, transposé, je n'ai rien fait. J'ai ajouté, j'ai retranché, je n'ai rien fait. Et j'aurai A plus A, ça fait 2A. Je peux simplifier le suis sur 2, donc ça me donne toujours A. Mais j'ai fait quelque chose quand même, ça me permet, je vais grouper. Je peux avoir cette matrice-là. A plus transposé de A sur 2. Et je détache l'autre côté. Je fais plus A moins transposé de A sur 2. Ça, je décompose en une matrice ici et une autre matrice ici. C'est la somme de ces deux matrices. J'appelle cette matrice qui est ici là, matrice S, et j'appelle cette matrice qui est ici-là, matrice, euh, je ne sais pas, euh, euh, AS. A, et je, mieux, je peux nommer ici A. Uh, uh, uh, je me nomme S et ici AS. Alors, la matrice AS, la matrice S, c'est la matrice qui s'écrit comme A plus transposé de A sur 2. Et je, je vais prendre transposé de cette matrice S. Si je prends transposer de cette matrice S, ça va me donner quoi Ça va me donner ici euh, transposé de A plus transposé de A et ici sur 2. Notons aussi que euh, l'opération transposée, quand on a transposé de A plus B, ce n'est rien d'autre que transposé de A plus transposé de B. Donc, transposé de A plus B, c'est qu'on a transposé de A plus transposé de B. En appliquant ça ici, ça va me donner ici, transposé de A, là, transposé de A, plus transposé du transposé de A, et le tout sur 2. Sur Mais notons que quand on prend une matrice de format, une matrice A, qu'on prend sa transposée, la, la matrice A de format NN, N, M, le transposé de A devient une matrice de format M, N. Et si on prend transposé encore du transposé de A, ça devient une matrice de format M N, Et ça, ce n'est rien d'autre que notre matrice A. Voilà, ça donne la matrice A. Donc, transposé, transposé du transposé de A, c'est égal à A. Donc, ici, en appliquant cela-là, j'aurai ici transposé de A plus transposé, transposé de A qui est égal à A. Donc, ça sur 2. Finalement, ça, ça me donne quoi? A plus transposé de A sur 2. Et ça, ça me permet de retrouver la même matrice qui est ici. Et ça, ce n'est rien d'autre que S. Donc, transposé de S, c'est égal à S. Et notre matrice S qu'on a définie là, si sa transposée égal à elle-même, donc cette matrice S est une matrice symétrique. Et symétrique. Voilà. On a décomposé la matrice A en une partie S qui est symétrique. Alors, la matrice S, on a tout à l'heure, je prends la matrice AS. AS s'égale à A moins transposé de A sur 2. Et je prends transposé de AS. Transposé de ça, ça me donne transposé de tout ça. A moins transposé de A, voilà, sur 2. Alors, euh, ça, ça me donne quoi euh, En arrangeant, euh, quand on a le produit d'une matrice, si j'ai ici le produit d'une matrice, il faut que, si sujet alpha fois une matrice, si je prends transposé, on reviendra sur l'opération sur les matrices. Et Là, ça me donne alpha transposé de, de, de A. Donc, en prenant tout ça transposé, ça nous permet en disant ça, ça nous permet de sortir le 1,5. Donc, j'aurai l'opération transposé de A moins transposé du transposé de A. Et le tout sur 2. On sort le 2. Et l'opération continue. Transposé euh, de A, et ici, transposé, le transposé de A, c'est égal à A, le tout sur 2. Et ça, je peux l'écrire quoi Je peux écrire moins devant A, moins transposé de A, et puis sur 2. Et ça, ce n'est rien d'autre, moins facteur de... Parce que notre AS, c'est ça qui se retrouve à l'intérieur ici, notre AS avec un moins devant. Donc AS avec moins. Donc je viens de prendre transposé de AS, ça me donne l'opposé de AS. Donc ça veut dire que notre matrice AS là, est une matrice anti-syméthique. anti, eh, anti, anti Donc pour toute matrice, dans l'ensemble des matrices, de format 1 pour toute matrice, on peut décomposer cette matrice en une matrice euh, symétrique, en une matrice symétrique S, et avec une, euh, la somme, voilà, d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymmétrique. Ou ça, c'est une matrice, ça, une matrice euh, symétrique. Symétrique. Et la matrice qui est ici, c'est une matrice antisymmétrique. Antisymétrique. antisymétrique. Donc ici, une toute matrice peut se décomposer en somme d'une matrice symétrique et d'une matrice anti symétrique Alors, euh, nous avons défini euh, euh, le conjugué. On a pris conjugué. Nous, lorsque A est une matrice euh, euh, voilà, qui est, est euh, là, matrice euh, comme ça. Lorsque A est, est de cette forme-là, et les coefficients là où nous sommes dans C, lorsqu'on prend euh, le, le transposé de ça, et on prend le conjugué de, transpo, euh, de, de transposé de A lorsque nous sommes dans C, on avait appelé cela euh, la transconjuguée ou l'adjointe. Transconjuguée ou adjointe. Donc, lorsque... La transconjuguée, ou l'adjointe, s'égale à A. La matrice est dite hermitienne. Ça veut dire que A est hermitienne. A est une matrice hermitienne. Une matrice hermitienne. Et lorsque nous avons le conjugué, la, euh, euh, euh, euh, euh, la, la transposée, et on prend le conjugué, du transposé, si ça donne moins A, alors la matrice A, ici A est hermitienne, ici A est anti-hermitienne. Anti-hermitienne. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, faites-moi vos propositions pour la réalisation d'autres vidéos. Merci.